Je m'appelle Maude, Maud, Maud Gratton. Je suis née à Niort en 1983. Je fais du clavecin, de l'orgue et du, du piano forte. Je suis née dans une famille où il y avait beaucoup de musique euh, à la maison déjà des instruments, un piano, un clavecin, une sœur euh, violoncelliste. Donc on allait beaucoup au concert j'écoutais beaucoup de musique. Donc C'est venu de façon très naturelle en fait. J'ai commencé à Niort, donc à l'école de musique puis euh, au conservatoire de Poitiers. J'ai rencontré très tôt euh, à 13 ans Pierre Entaille qui est un très grand claveciniste français. Alors le choix du clavecin c'est naturellement parce qu'il était là à la maison. <rire> J'ai continué euh, mon parcours par l'orgue, qui est un instrument qui me fascinait beaucoup, euh, qui était assez complémentaire parce que je pouvais la déborder sur un répertoire plus romantique, plus contemporain. Et puis est venu plus tard euh, le piano forte, mais toujours par le biais en fait, des instruments. Euh, Anciens. Donc, les pianos tels qu'on les faisait au 18 siècle, au début du 19e siècle, qui sont des instruments où j'ai trouvé une sorte de continuité entre le, le clavecin, l'orgue et puis le, le piano. Je dirige depuis 2011-2012 des projets culturels en, en Deux-Sèvres. Une académie d'été à saint loup sur toué qui est un très joli village du nord de Sèvres, en Gâtine, et le festival Musique en Gâtine qui s'est créé en 2012 autour du nord de Sèvres, mais qui rayonne aussi jusqu'à Niort et parfois même par des concerts hors les murs dans toute la région. J'arrive à la cinquième édition du festival qui donc a rayonné dans le nord de Sèvres aussi par des partenariats avec le Tourcé, le maintenant le Bressuiret et jusqu'à Niort et puis même des concerts en Charente, dans la Vienne. Mais ce qui était en fait cohérent avec mon, mon engagement et mon évolution en tant que musicienne. J'enseigne aussi pas de façon régulière, mais j'enseigne de plus en plus en académie d'été, en masterclass, en, en stage, et ça j'aime beaucoup. Je commence aussi maintenant à créer des liens autour de, de mon ensemble, celui qui sera invité donc au Moulin du Rock le, le 20 mai. Et donc par ce biais-là, voilà, j'essaie de construire une histoire en, fait, en lien avec cette région, qui devient une très grande région maintenant, le département, et puis localement des choses... Euh, plus confidentiel peut-être, plus intime en milieu euh, qu'on dit rural, mais je trouve essentiel euh, voilà, pour la diffusion de, de la musique. Beaucoup de musiciens, de plus en plus, créent leur propre formation, plus qu'il y a 15-20 ans. On est très nombreux et je pense qu'on cherche tous une forme de liberté euh, à l'intérieur d'une formation, de créer ses propres programmes, de chercher la musique inviter les amis, les collègues avec lesquels on a envie de partager cette musique. Il faut avoir les épaules pour porter ça et rassembler du monde autour, mais je pense effectivement que c'est un espace de liberté infini qui s'ouvre et qui est assez jouissive pour l'avenir. La préoccupation d'un ensemble est venue, et puis maintenant d'un orchestre, est venue aussi du fait du questionnement de mes amis musiciens qui n'ont pas tous envie de monter un ensemble, mais qui m'ont poussé vers ça en me disant « Allons-y, voilà, on a 30, 25, 35 ans, on a envie de mettre notre petite pierre aussi dans l'avenir de la musique. »